Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de, des signes de Dieu dans notre quotidien parce que c'est vrai que Dieu est omniprésent, Dieu frappe à la porte de chacun parce que Dieu veut être aimé de, de chacun, notre but dans la vie je le répète est de connaître Dieu, de l'aimer et de le servir et Dieu euh, nous a créés, nous sommes tous des créatures de Dieu, les baptisés sont tous enfants de Dieu, Dieu aime toutes les créatures, euh, Dieu, euh, Dieu est amour et justice, et Dieu se manifeste dans la vie de chacun. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être attentif, il faut être éveillé, c'est très important, attentif, vigilant, éveillé essayer de vivre un peu euh, l'instant présent de manière vraiment présente, c'est-à-dire euh, habiter vraiment l'instant présent pour trouver Dieu euh, pour trouver Dieu dans notre vie. Trouver Dieu dans sa vie, c'est trouver la paix, c'est trouver la joie, c'est trouver euh, le sens de sa vie. Et voilà. Donc euh, alors, comment trouver Dieu dans sa vie Puisque Dieu frappe sans cesse à notre porte. Dieu s'adapte à chacun d'entre nous, donc Dieu euh, parle de manière tout à fait personnelle à chacun, c'est à, à nous, donc je, je le rappelle, euh, d'être euh, attentif, vigilant, éveillé, d'être dans l'instant présent. Euh, et euh, alors je, je vais vous demander de réfléchir à trois notions pour trouver Dieu dans sa vie. Donc je ne vais pas non plus euh, je vais pas faire de, une vidéo trop longue. Mais pour trouver Dieu dans la vie, il faut réfléchir à trois notions. La synchronicité, les coïncidences et les prémonitions. C'est-à-dire que Dieu se cache euh, derrière ces, ces trois notions. Synchronicité, coïncidence et prémonition. Euh, donc là je vous laisse faire vos recherches, euh, si vous voulez trouver Dieu dans, dans votre vie, en tout cas si, vous pas, euh, si ce n'est pas le cas, ce qui est bien dommage. Euh, je, je répète que le sens de la vie c'est Dieu, euh, Dieu, de trouver Dieu, de, de savoir pourquoi il nous a appelés, pourquoi il nous a appelés sur terre, pourquoi, euh, quelle est notre mission sur terre. Donc euh, encore une fois il va falloir que vous réfléchissiez sur ces trois notions, synchronicité, coïncidence et prémonition. Donc, c'est aussi, on peut les englober dans, euh, dans les heureux hasards, dans les heureux hasards de votre existence. Euh, pour, vous, pour vous donner un exemple personnel, pour vous donner quelques exemples, pour vous donner quelques points de repère, je peux vous, vous dire que, par exemple, moi, très souvent, je termine une chose quand une autre chose doit commencer. Donc, par exemple... Euh, quand, quand, je, quand je suis dans le train je termine un chapitre juste au moment où je dois descendre c'est un exemple parmi tant d'autres ou euh... par exemple je, je commence un livre sur l'histoire du vietnam et le, le jour même par hasard sur, sur la sur, sur mon sur mon chemin pour aller au travail je rencontre un vietnamien enfin je, je croise un vietnamien ou euh... ou par exemple sur mon lieu de travail je euh était euh, la, même, enfin, la copie d'une sculpture qui était dans le parc euh, de la ville de mes, où habitaient mes grands-parents. Et donc, mes grands-parents pouvaient voir cette sculpture euh, de leur fenêtre. C'est des exemples, euh, c'est de, de petits exemples pour vous donner un peu l'idée... Mais voilà, si, si, vous, si, vous, si malheureusement pour vous, vous n'avez pas une relation personnelle à Dieu, que vous vous questionnez, essayez d'être euh, vigilant, de vivre l'instant présent, d'avoir un minimum de réflexivité sur, euh, sur les événements qui se passent dans votre vie, de faire un retour sur vous-même, de, de vivre en conscience en fait, et là vous pourrez certainement trouver des, des synchronicités, des coïncidences et des prémonitions qui sont des signes de Dieu pour vous parler. Alors, bien évidemment, ça c'est pour le commun des mortels. Après, il y a des âmes privilégiées qui ont des, des, des locutions antérieures, qui ont même des visions, qui rentrent en extase, qui lévitent, qui... que sais-je, qui, qui ont des charismes très particuliers, mais j'imagine que ce n'est pas votre cas, et ce n'est pas le... C'est peut-être malheureusement pas mon cas non plus, mais voilà. Pour le commun des mortels, synchronicité, coïncidence et prémonition. Réfléchissez là-dessus et certainement que d'une manière tout à fait rationnelle et raisonnable, vous trouverez Dieu dans votre vie. Alléluia, Amen et que Dieu vous bénisse.